D'accord, ça c'est pas une jupe, putain, c'est un éventail. Mais tu dis même pas bonjour à mes abonnés, t'as méchant. Bonjour les abonnés à Melobs Enfin, je suis petite histoire, histoire. histoire. <rire> Joli j'ai le mot. Je suis niveau 2. ouais, bravo! félicitations. Le... <rire> nous <rire> Putain, mes oreilles, Emma. Oh oui on filme une vidéo, Emma. Ah oui. <rire> non, non moi, c'est sur Twitter, là. Non, c'est sur des caddies. Quand vous voulez dire quoi, des caddies? Oh non, on Merci Emma pour cette intervention, voilà, maintenant vous savez à quoi sert un caddie. Coucou <rire> <rire> les papas et les copines Il y a trop de moches ici. Ouais. Tu prends toute la place avec tes ailes Et par bah, contre, tes ailes. Putain, qu'est-ce que c'est là Merde Mais merde, arrêtez avec vos ailes attends, mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa toile de dos mais... C'est la danse des canards et en s'entend de la main danser, on dirait un petit. Je danse par lui, bien. Enfin, je sais pas voilà. comment. Euh, Parce que moi, j'ai fait déjà 6 euh, ans de danse classique, ok Donc, on ne juge pas mon talent, hein. Moi, en en, en, en... en boîte de nuit... Ta gueule Récolle, télèves, t'as un point J'aime moi, bon de bégés Mais Camélie, par contre, Camélie, c'est... Ah, mais je lui ai dit ta gueule, ça c'est pas brouiller. Ah bon ah ouais C'est pas bien d'éternuer Méchant Un Oh j'ai éternué Eh ben bravo, c'est clon des éternuements. <rire> ouais J'ai wow. rien compris Qui connaît Mélopez Qui <rire> connaît une vianne Un fou <rire> oh. Qui connaît. ok it's ah, oh ouais, attends! Le pauvre, on l'a exclu! <rire> Gérard, la pelouse! Waouh! Trop beau! La femme Oh mon dieu! On l'a fracassé hier! Oui! Je te remercie, c'est toi et laissez repartir! Je t'avais pris! Et ouais, ce que t'avais pris! Je vais te taper là! Laissez repartir! Ah! Le femme, pris les couilles! Bah, tu frappes un peu loin Emma. T'as pas point Bande d'attardé mental. te frappe, du coup Aïe. Oh Dieu. Ah. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. on va Moi aussi. Tu vas Moi couper. Moi aussi. Moi aussi. Moi te C'est toi Dylan Je te donne mon cœur, c'est toi Ok OUI Regardez-moi on, hein on voit je plus vois. Je suis tombé oh, Je couds <rire> On voit ta liberté Pichou Pichou Oh mon dieu, il y a Mario C'est oui, Mario Savannah, <rire> oh, non Ah non <rires> Savannah <rire> Bref les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et au revoir. Voilà. <rire> au revoir.